Coucou tout le monde les Orstoniens, j'espère que vous avez bien suivi vidéo. Vous allez voir le deck qui défonce, qui détruit, qui humilie le meilleur deck de la méta. Quelle est-elle Quel est-il est Pardon, le meilleur deck de la méta, c'est tout simplement le voleur Aldagonie qui écrase euh, tous les decks à l'heure actuelle. Et l'avantage, et même d'ailleurs, j'ai envie de vous dire également le le Lilidan, en tout cas les deux meilleurs decks de la méta, il y a un peu plus de voleurs que d'Illidan, euh, mais ce deck là c'est une merveille, c'est tout simplement le counter absolu de ces deux decks dominants et accessoirement c'est un super match-up contre plein d'autres choses, c'est une liste qui est top 60 légende, c'est un mono bleu en plus c'est ça, c'est cool d'avoir un chevalier de la mort qui bat les decks dominants, alors il bat le euh, deck voleur parce que Accessoirement il y a post-de-lointain contre les miracles, et puis ça peut bloquer également le, les, les autres, on va dire, decks un peu combo, mais surtout euh, il y a du burst, il y a de la tempo, il y a du gel également dans ce deck, et le gel va également marcher contre l'Idan parce qu'on va bloquer euh, finalement les attaques de, de l'adversaire, et on a pas mal de burst. donc et on a finalement en tout cas nos créatures sont des créatures d'early game, donc dans le late on n'est pas obligé de les jouer, donc finalement il a beaucoup moins de heal aussi avec son AOE. Bref, c'est une merveille, c'est hyper sympa à jouer. C'est un deck qui a toujours des cartes en main, propose toujours des choses, a une curve très intéressante avec T2, T3, T4. Il y a du gel, mais il y a du burst. Donc, tu peux faire. Enfin, il y a un ensemble de. Il y a un panel de gameplay qui est assez large avec ce deck. Je pense que ça va vraiment, vraiment vous. Vous. Euh... Euh, comment dire, ça va vous faire plaisir vraiment de, de jouer ça, vous allez vraiment gagner avec. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est beaucoup plus intéressant, je trouve, que le mono rouge, parce que le mono rouge c'est un guerrier like. En gros, c'est un guerrier amélioré. Là, c'est un truc qui est un peu un ovni, parce qu'il y a un côté contrôle, il y a un côté agro, il voilà, y a plein de choses. C'est le roi Lich mono bleu, tout simplement. J'espère que cette vidéo va vous plaire, je vous souhaite un délicieux visionnage. C'est parti contre un droïde, le mulligan, je le fais vite, pardonnez. Alors, on va garder évidemment le poste de gay lointain, parce que c'est la carte la plus chiante à l'heure actuelle dans la méta, que ce soit contre droïde, que ce soit surtout contre le Voleur miracle, même le voleur Aldagony sur l'illusionniste. Bref, cette carte est absolument incroyable. Elle est jouée dans plein, plein, plein de decks. Euh, on va garder Bran parce que c'est druide. On garde pas Bran contre mage, on garde pas Bran contre voleur, on garde pas Bran contre des decks qui proposent des créatures ou alors qui euh, ont des anti-bêtes. Mais le druide, c'est quoi Le druide, c'est du mana, du mana, du mana, du mana. J'ai deux fois euh, les manas de l'adversaire et ensuite je vais commencer à jouer des cartes qui seront trop grosses pour que l'adversaire puisse revenir, qui généreront trop de value, etc tricher avec la mana en somme. Donc le Bran, c'est vraiment un truc qu'on peut flatter T3 comme ça et sur lequel on va vraiment snowball. Bon, pas forcément avec ça, mais par exemple avec euh, un petit Teacher, avec euh, même Tessarian, c'est rigolo, avec euh, Scorpid, etc. Avec euh, avec euh, Nerubian, Vizier, voilà, il y a plein plein de choses qui sont intéressantes. Et si c'est un voleur, ben tant pis pour moi, mais les 4 PV, il a quand même du mal à aller chercher. Waouh, il s'en sort bien. Ok. Est-ce qu'on joue un Bran Est-ce qu'on joue un Poste euh... Écoutez, on va proposer ce bran On va proposer ce bran Donc ce deck Ce qui est intéressant c'est que ça a 40 points de vie Donc ça tient les aggro Ça fait de la value Ça peut faire des anti bêtes Ça fait plein plein de choses Donc ça c'est intéressant contre les decks On va dire un peu mid-aggro Même si on n'a pas de tant que ça dans la méta Ok On va avoir une forge Qui nous donne j'espère la petite arme à zéro quand bon, je trade une créa. Je mets deux dégâts à l'adversaire. On va recycler ça. Et je pense qu'on va post. Ça agresse pas, mais c'est chiant. Ça agresse pas, mais c'est chiant. Je veux lui bloquer un peu sa sortie. Euh, donc, euh, l'intérêt de ce deck, c'est que euh, il a des cartes chiantes, comme ça, par exemple, comme du gel. Ah, on a sûrement perdu. Bon, Guff, c'est 100% défaite contre tous les decks de, du jeu et, euh, et on a du burst Donc on peut prendre de vitesse les voleurs Ce deck là il a un win race stratosphérique C'est probablement à l'heure actuelle le meilleur counter contre voleurs Ce qui rend le deck évidemment absolument incroyable Ah bah voilà On va se fixer peut-être Bon, ma foi. Ma foi, ma foi. Bah le problème, c'est que là, il peut jouer euh... le... les écailles. Il peut jouer les écailles, ce qui pourrait poser problème. Donc, ce deck-là, il est top 60 légende. Il a le plus gros win rate à l'heure actuelle contre voleur. Croissance. C'est bien croissance. Ça veut dire qu'il a rien d'autre à 4. Ou il a pas grand chose. Voilà, double croissance. Bon, il fait du mana, mais il se fait bien bourrer. on va faire ça. On a un board qui est intéressant. On a un board qui est intéressant. Euh, on a ça derrière qui est cool. Je pense honnêtement que j'ai quand même perdu cette game parce que guf c'est vraiment 100%. Je sais pas si vous avez déjà gagné une game quand l'adversaire a fait guf. Je parle euh, avec un deck optimisé. Hein, si c'est votre petit cousin qui débute le jeu, <rire> ça compte pas. Mais, Mais normalement quand il y a Guff c'est 100% quel que soit le match. Ce qui est assez intéressant parce qu'on pourrait presque même si ce ne serait pas très honnête, on pourrait presque l'enlever de notre win rate. Typiquement, on fait un win rate. Genre, on, on regarde notre win rate et on enlève toutes les games où l'adversaire a fait guff parce qu'en en fait, c'est un peu triché. Cette carte-là, elle va sûrement prendre un nerf dans les prochains jours. Enfin, après le championnat du monde. En fait, le, ouais, ça, en, même en fait, le gros hic, c'est qu'il joue euh, bon plus de mana que nous, mais ça c'est pas dérangeant. Mais c'est qu'il a de l'armure. Après, le druide, c'est pas un mauvais match-up. Hein. Encore une fois, quand il n'y a pas guff, vraiment, il y a un affrontement, il y a un match. quoi. Guff, ça fausse tout et c'est pour ça que, encore une fois, n'analysez pas. Vraiment, c'est un conseil que je peux vous donner, qui n'est pas très honnête, mais n'analysez pas votre deck. Si j enfin, comment dire ne, ne, parce qu'à chaque fin de game, en gros, on analyse notre deck On se dit qu'est-ce qu qui était bien, qu'est-ce qui était mal Et comme ça, ça me permet d'entrevoir un peu le match-up Les qualités de notre deck dans le match-up Les défauts également Le défaut, on va dire, de ce deck dans le match-up C'est que son deck génère beaucoup d'armure Et nous, on a quand même un deck qui a, qui a vocation à agresser La qualité, c'est qu'on a un deck qui est agressif Qui peut bloquer l'adversaire Avec euh, les petits 2-3 Et ça, ça rend le deck plutôt cool Bon. Ma foi, ma foi. Euh, donc, faut pas avoir un espoir. Hein. Là, c'est vrai qu'il est à 16 et on, est, on a l'impression qu'on est bien. Mais non, n'ayez pas l'espoir, sinon ça va vous détruire. Donc, euh, mais bon, voilà. Pour le bien de la vidéo, je veux pas concede non plus. Ça, ça aurait pas trop de sens. Puis ça reste druide. Donc, quand un druide gagne, c'est quand même Hearthstone qui gagne aussi. Hein. Donc là, il y aura forcément une victoire d'Hearthstone. <rire> Dans tous les cas. Ok, bon, en vrai, c'est super bizarre ce qu'il fait. Là il génère pas tant, il a plus d'écailles terrestres Non mais c'est trop bizarre ce qu'il a fait, c'est pas bon hein. En vrai il a plus d'écailles Alors il a plus de mana, il a plus de cartes Donc ça change pas grave BZF mais euh, Par contre le fait qu'il trade pas ça maintenant Ouais il joue vraiment n'importe comment Il joue vraiment n'importe comment le gars On va faire l'asphyxier je crois. Je vais juste faire ça ici. Je vais juste faire ça. Je garde ça. J'ai pas envie de proc maintenant. De toute façon la dame il l'a pas trade donc j'ai pas envie de moi la trade. J'ai envie de le mettre un peu de pression. En vrai, il a utilisé déjà beaucoup de cartes d'armure. Alors, certes, il a trop de mana. et, Mais franchement, il a un petit bord à gérer. Allez, je vais essayer d'y croire. Ah, je vais essayer. Oh, je sais pas. Parce que c'est pas bon, en vrai. De se dire, je peux gagner. Parce que, en fait, l'espoir te détruit. L'espoir fait vivre, mais l'espoir te détruit. Et, euh... et avoir un espoir, c'est pas bon. Mais en même temps, avoir un espoir, ça permet de jouer en mode tryhard jusqu'au bout. Donc, je vais avoir un espoir. Et puis, je ragerai à la fin. Deal. Allez, deal. <rire> On parle là-dessus. Donc là, je vais vraiment essayer de, de me donner à fond. Mais par contre, je risque d'être salé à la fin. La chose soit dite et bien dite. Mundi Placette. Là, on est vraiment dans ça. Hein. Mundi Placette et Spiritus Minima. Le roseau plie, mais ne cède qu'en 4 pépins. On peut geler des cartes. Après, est-ce qu'on peut le buter, le gars Ça me semble à Rage à armure, mais il peut pas tuer Zalnos. Il va prendre un milliard là. Oh let's go, hein. j'ai pas l'étal. Heureusement qu'il a gagné un milliard. Hein. Non mais en vrai le gars il est K14, il est pas bien. Oh là là, je lui ai mis une tartine. En vrai je lui ai juste fait un peu peur. Mais c'est déjà, déjà une belle victoire. De bah, toute façon on l'a failli. En vrai c'est un bon draw cette 3-4. Hein. Tout ce qu'on lui a mis dans le visage là. Après, est-ce qu'on peut gagner euh, C'est compliqué. Il y a cette Frigara, Frigadara qui est bien. L'Overseer, ah oui j'ai mis j'ai changé. J'ai réinstallé le tracker, donc c'est pour ça qu'il est en anglais. D'ailleurs, vous me demandez souvent, le tracker, c'est Firestone. Euh, arrêté... En fait, Hearthstone Deck Tracker, j'y étais depuis 7 ans dessus. Mais j'avoue que Firestone, j'ai commencé à l'utiliser un peu sur BG, mais c'était moyen. Mais surtout, ce qui m'a plu, c'était euh, avec le deck sanglier. Parce que ça donnait les indications des amulettes, etc. Donc, il y a quand même beaucoup plus d'infos que... Voilà. Tout simplement. Euh... Allez, une grosse carte rune de givre. Bah, en soi ça va face C'est pas suffisamment fort Il est pas loin En vrai je suis vraiment pas loin Vous c'est vraiment le genre de situation Où on se dit Ouais C'est le genre de situation où on se dit là Typiquement sur un bon top deck Genre une overseer Frigidara Qui pioche deux, Qui, met, qui rase le board On a gagné Sur Fury On a gagné Vous voyez parce que là il est pas bien En vrai c'est con parce que ah, mais de là aussi se nourrit la frustration. Du si si si si. Mais là typiquement c'est une game où ah oh, on est vraiment pas loin parce qu'il est nul il est nul nul il est nul mon adversaire sérieux. Juste il a gagné parce qu'il a guff quoi. Que nous avons bah, ouais, bah ouais bah ouais bah ouais bah ouais bah ouais bah ouais je m'en vais hein. Mais je m'en vais comme un prince hein. Mais le tracker il fait n'importe quoi. Hein. Il veut pas que je clique là. <rire> Ah là là, c'est n'importe quoi. C'est dommage, hein. franchement, on était vraiment pas loin. Le fameux guff, voilà, le guff, j'ai plus de mana que toi, je dépasse les 10 mana, c'est n'importe quoi. Le guf, il devrait être capé à 15. Ou il devrait être, et encore que non, il devrait être capé à 12. Sans blaguer, le guf devrait être capé à 12. C'est-à-dire que tu prends un mana quand il arrive, tu gagnes 5 d'armure pour 5, tu fais un mana, armure, pioche. Déjà ça, c'est fort. Déjà ça, c'est fort. Derrière, t'as un pouvoir pour deux. tu peux piocher. Ou mana. Mais par contre, t'es capé à 12. tu T'arrives pas à 15 mana. Donc déjà, à 12, tu peux pas... Bran Denatrius. Parce que c'est 13. Alors oui, tu peux avec nerf, mais... Vous voyez, capé à 12, ce serait intéressant comme nerf. Bref. Ouais, je savais que j'allais être énervé, mais c'est n'importe quoi. Bon, lui par contre, on va pas le laisser vivre. Hein. Donc on va essayer de chercher euh, poste. Par contre, là, si je prends Gufte 5, je rage quit. Ok. On va bah, le recycler. Voleur, please. Un aggro. Un aggro. Euh, intéressant. Bon, aggro, c'est plutôt ok, je pense. Euh, mais c'est très rare de croiser Mais normalement il n'y a que des voleurs Alors, Comment comment ça se fait qu'il y ait des druides Il y a deux druides d'affilée Ok Va-t-il trade Va-t-il ne pas trade Il y a de la gourmandise dans son play Oh waouh. Bon Ça ça se bute après hein. Corpied Asphyxié Soleil, non. Asphyxié, je pense. Je peux pas trade là-dedans. Euh, c'est relou parce que cette 3-4, elle est chiant. Elle protège le... Après, la 1-3, elle peut aller chercher euh, la 3-4. Et la 2-2 peut aller chercher la 1-2. Pour le moment, ça va. Et si jamais il bourrine sur la 3-4, au pire, je fais asphyxié. Ce qui n'est pas incroyable hein, dans ce match-up. Vraiment pas très bon. Autant d'android c'est cool, mais... Oh, il a l'antimètre plus le, oh l'ol'o... Sérieusement Ouais mais ça c'est vraiment un enchaînement qui est vraiment malsain. Oh là, là et nous on a ça. Ah, on, va, on va virer la main, il y, y a rien de jouable dans cette main. Désolé hein, mais il y a vraiment rien de jouable. Ça. Je passe Je crois Prochain tour on va faire pas mal de choses avec ça Mais là j'ai ah bah, Le seul problème c'est qu'on lui donne un trog Et si jamais il booste ses créa, Mais en gros on est pas si mal parce qu'on lui propose un board Lui il doit trade ou pas trade en fait, je me dis si j'ai un dégât d'essor au prochain tour, ce qui est probable. Ok. Ça, c'est quand même vrai. Ça rase le board, quoi. Ça met 3 et 1 à tous les autres. Donc là, déjà, ça va être pas mal, ici. Hein. C'est juste qu'il faut arriver à tuer le, le trog d'abord. Mais c'est jouable. Le trog. Ouais, on va faire ça. Hein. Trog là. On dupe le trog. 3 là. On va récupérer ça. Je crois que je vais trade en value, la petite. Je vais faire corps Sur deuxième messagère. Prise de board. Et je vais value la 1. Hein, comme ça. Ouais, je vais faire une prise de board. Je pense que j'ai gagné là-dessus. Ok. Vous c'était pas évident. Mais bon, j'ai... J'ai rager mais j'ai pas tilté. Rager n'est pas tilté. hein. Attention. Hein. Rager n'est pas tilté. Rager c'est... Tilté c'est quand tu t'es hors de toi et tu te joues n'importe comment. Parce que t'es trop en feu. Moi je suis quand même euh, gousse fraba quoi. Ok. Bon. On peut faire ça et ça. Bon on peut se prendre une tartine mais ça me plaît bien. Ouais, ça c'est incroyable. ça c'est incroyable. Ça aussi. Hein. Ouais, ça aussi ça fait gagner. Tout fait gagner là. Ouais, je pense quand même mieux. On ouais, va tout là dedans. Voilà, bon là c'est finito. Hein. J'ai la fureur à 5. J'ai ça, c'est paratonnerre absolu, il faut aller le chercher, il le sait. Prog, ok. Il va le chercher, ce qui nous va. On va devoir buter ça. Ok, ok, bon. Et encore, hein, le druide d'avant, le druide d'avant, s'il a pas guff, je le bats. Ce deck là, il est fou. Mais par contre il faut quand même jouer contre Voleur parce que c'est le Contre absolu de Voleur donc euh... Si on joue pas contre Voleur c'est quand même dommage. Mais vous voyez c'est beau hein, un agro qui perd pas de value, il y a toujours des cartes. C'est un deck qui est... c'est mono bleu donc c'est... c'est le magnifique hein, en soi, hein. c'est un deck magnifique hein. Alors vous allez me dire non le magnifique fichu, c'est Shaman Control. Ouais mais Shaman Control ça n'existe pas, <rire> ça n'existe plus. Donc ça c'est le nouveau magnifique, c'est mono le bleu. mono bleu. Après c'est pas un deck full control ça. Ça peut contrôler, ça peut agresser, ça peut tempo. Bon par contre il devrait pas rester. C'est pas bien pour ce qu'il a. C'est sûrement létal là. Ok. À un moment il faut partir, hein, c'est vrai. Il hein. faut être respectueux de... du temps. Temps qui nous est euh, qui nous incombe et qui nous décombe. Magnifique, magnifique, magnifique. Oh sérieux Bon, on sait que de d'agro c'est bon, bruit de contrôle c'est bon aussi, et pas de gauf quoi. Je regarde garder briseaux, mais j'ai pas d'infos si c'est un contrôle ou pas. Je pense qu'il y a quand même plus souvent des rampes. Par contre, Bran, je le garde contre rampe, avec la pièce, je avec un Mulligan agressif derrière. Ok, ok, bah poste T1. Après, ça dépend de ce qu'on a comme curve. Ah non, c'est un aggro. Oh zut. Zut, mais c'est comme ça. Hein. Bah 30 life c'est un aggro Ah non c'est peut-être un voleur Bah c'est pareil de hein. toute façon euh, poste de gay euh, contre voleur c'est incroyable Bah voilà c'est un voleur tiens Je pense c'est un voleur Il a pas fait de T1 ça peut pas être un aggro Un aggro qui loupe son T1 c'est inadmissible Forme aquatique Croissance Pourquoi t'es à 30 PV T'es trompé je crois Pourquoi il est à 30 PV Et t'as oublié Renatal dans ton deck Mais t'as oublié, il a ce con Il oublie ma femme <rire> Il oublie Renatal il, les... oh là là. il fait le pitre pendant une heure, il oublie ma femme oh C'est cher hein double sort ça c'est pas mal en vrai quoique non ça casse arm trade bon. ah, j'ai pris deux anti-bet euh, je me dis que c'est peut-être pas si mal Ouais, ah là je suis en train de l'écraser hein, avec ça. Il a pas de guff en plus, il peut pas s'en sortir. Faut pas qu'il ait les maintenant, mais au pire c'est pas si grave. Voilà, bon, par exemple, typiquement contre ça, on est content d'avoir des anti-bêtes. Soit ça, ça ou ça. Je pense qu'on va plutôt prendre les. Nous on s'en fout de prendre des dégâts dans le visage. Après, en termes de mana, ça ferait quoi Ça ferait ça. Ça ferait. Faut pas le tuer, hein. Non, c'est attaquer. Ça. Ça. Ça. Ça. ça. Écoute, ça me paraît bien. Après, il faut commencer quand même à agresser, mais. C'est vrai que c'est du grignotage, là. Ce qu'on lui propose. Après, c'est pas très grave, on le bloque tellement avec ça. Et nous on fait quand même de la value, la croissance. On veut vraiment c'est 10 mana, ça veut dire qu'il veut raid d'Onyxia au prochain tour peut-être. On overdraw pas. On Ariane. On ah si on est sous les fleuves, pardon On est sous le fleuve My bad, my bad, j'aurais dû jouer l'arme, bah excusez-moi. Est-ce que c'est très grave Non, ce n'est pas très grave mais... Donc là on va arm, face, face... Tassarian, c'est ce qui est le plus agressif. Quoique. Okay. Ouais, si, Tassarian. Ça. Ah. My bad, my bad, là. C'est vrai qu'il y a le fleuve. Pas... En fait, j'ai pas... pas tiqué. J'ai vu le fleuve, mais dans ma tête, c'était une carte qui. Est... Elle n'existe pas, cette carte. Mais. Il y a eu le fleuve. Après, il est pas sous guff C'est hein. pas tout. C'est pas tout. Overdraw pas là. On va remettre du board. Ouais, ah, ça c'est bien. On veut vraiment jouer des réincarnations 1-1. Ça c'est peut-être plus intéressant vu qu'on pioche beaucoup. Corps. Corps. Guiderra. On peut piocher les céréales, mais je pense c'est pas grave. Hein. C'est ce qu'on veut, même hein, presque. On va face tout le temps. Bah, écoutez, 10 di, di, di, di, di, di mana. Il peut pas gagner à 10 mana. Vraiment, il peut pas gagner parce qu'en fait, nos plaies vont être plus forts que les siens. Un druide qui joue que. qui joue, En fait, demain, ouais, je suis énervé. Hein. Je mets le doigt comme ça. Demain, si t'enlèves Guff, le druide est, est disparaît. Vraiment. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va gagner que quand il a 10 mana, parce que contre les agros, il, peut gagner, il gagne pas forcément avec Guff. Mais contre les decks comme ça, un peu value, qui sont forts dans le late, il gagnera que s'il euh, a 10 ou plus. Donc là, il a son Guff. Après, c'est pas très grave, parce qu'on est quand même en train de l'agresser et on prend le board. Ouais, la mort est très agréable, bien sûr. C'est bien connu, ça, en plus. On va commencer à bourriner comme ça. Il reste quoi dans le deck en arme Est-ce qu'il lui reste une arme Ouais mais on n'a pas envie de la voir elle. Je vais mettre deux dégâts dans le visage. Bon. Bon. Bon. Bon. Ok. On lui met de la pression. On sait qu'on a des dégâts des sorts qui vont proc avec Rafale, avec avancée. Et il faut quand même pas overdraw. Bon, le Dénatrice coûte un peu cher. On a quand même un gros board. Ça, Sarian peut mettre des dégâts. Faut il faut qu'il arrive à gagner de l'armure. Et en même temps, on trade le board. Ce qui n'est pas évident, mais c'est possible. Ça, ça suffit pas. Pour le moment, il a toujours perdu. Là, ça, ah, c'est gourmand. Soutien, soutien soutien en fin de tour quand t'as plus de mana mais pourquoi faire ça bon. pourquoi faire ça mon grand j'ai envie de jouer la 7-2 pour pas qu'il oui. On a gagné en vrai. Il y a 21. On a 7, 8, 9, 10, 11, 12. Genre qu'il faut passer ça. Alors, 3, 3. Réclame son dû. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 7, 7, 9. Non, parce qu'on tuerait ça. On va faire le play que j'avais prévu. Oui, j'avais prévu un play. C'est un play de statu quo. Sauf qu'on l'a mis à 4. Il a déjà fait une écaille. On, il peut pas tuer sa 7-2. On overdraw, on s'en moque. On a tout en main pour le tuer. Alors, j'avais peut-être l'étal. Mais je, en fait, je crois que j'avais l'étal, mais j'étais pas sûr. Le problème, c'est que si, si je rate, c'est la catastrophe. Donc ce play-là, je l'ai vu tout de suite parce qu'il était fort, mais j'avais pas envie de rater. C'est pour ça, vous voyez. Mais c'est vrai que j'aurais pu avoir l'étal parce qu'en fait, j'avais 17 on-board et il fallait juste mettre 6. Donc en fait, il fallait avoir 6 plus 21, il fallait avoir 27. Sachant qu'on-board, j'avais... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15, 16, j'avais 17 donc il fallait avoir 26 on a dit, non 27 il y avait 6 à passer, 27 donc j'avais 17 plus 4 ouais je les avais hein. je les avais les points un... ouais, ça faisait ça là dessus ça face, ça face non ça marche pas ça, là ça sur sa créa, ça face face plus arme, donc c'est bon ouais on avait les talons. Bon ça change rien, là maintenant il est à 20 donc c'est fini, mais on, ouais, on avait l'étal mais... Ouais on avait large l'étal en vrai. On avait large l'étal parce qu'on avait aussi le toucher, ouais. J'étais à 3+, je crois. 2+, Deux 2 Deux ou 3+, trois 3+, plus. Trois plus, je crois. Mais là en fait, si je fais play là, j'ai gagné 100% du temps. Ah, c'est jamais 100% sur ce jeu, mais... Et vous voyez, sans guff, c'est juste trop de bords, trop, trop de trucs. Sans guff, il peut pas. Sans guff, il peut vraiment pas. Voleur Ah bah voilà, enfin. J'imagine que ça doit être un voleur à l'agonie. On va garder messager pour avoir un T2. Messagère, pardon. Après, si on pouvait avoir... Euh... J'allais dire une arme T1. Ouais, ça reste cool. Hein. Ça met 4. De toute façon, les dégâts qu'il prend, il peut pas se healer. Donc, on veut quand même aller vraiment full face dans ce matchup. Ok. On va pas faire sa face. Hein. Salut. Traînard, évidemment. Peut-être que je fais ça. Hein. La dame est bien. La dame est très bien. Parce qu'en vrai. C'est un match-up qu'on gagne, euh, en fait. match qu gagne avec Fury en fait. C'est un match-up qu'on gagne avec Fury. C'est con, mais Renatal ça fait plus de dégâts que euh, ça. Donc on va jouer curvé ici. Mais ouais, l'idée c'est de gagner avec Fury en fait. Fury nous fait win dans ce match. Est-ce qu'on peut le tuer Non, on n'a pas de, de truc. Bah, si, on a les asphyxiés. On peut générer aléatoirement. On a des, quelques cartes qu'on peut générer, générer aléatoirement, mais. Oh, pièce. Pièce il Oh, ça va partir. Je joue la dame. Hein. Je joue la dame. Bon. Là, ça peut être relou. Là, on peut se retrouver dans une situation un peu relou. Après, on a du gel sur certaines de ses cartes pour pas qu'il les trade. Lui, il a pas d'anti-bet. Hein. Il peut pas cibler ses propres cartes. Je crois pas qu'il est d'anti-bet. C'est si la mémoire est bonne. Point de dos. il y a point de dos. il ben, y avait. Information douteuse. C'est relou. Hein. La goule. Quelle stupidité. On oh. va le tuer vite. C'est stupide, on était 4. On a l'étal. C'est pas loin, hein. On hein. En vrai, on a, je pense que c'est une game qu'on a gagné sur euh, Fury ici, vous voyez Même dans cette situation, on gagne sur Fury. J'avoue que là, le, la, la sortie, elle est vraiment... Elle est rare. Hein. La sortie... Euh... alors, Elle, elle existe, hein, mais elle est rare quand même là. Euh... Windows. Bon, il est, il est allé en deux tours. Ah ouais, trop chiant, sérieux. Trop chiant. Oh non, ah, c'est dur d'avoir l'étal là. Une forge. Alors je pense que là c'est fini, on peut geler ça pour éviter peut-être de mourir. Mais bon. Alors, on va virer la main. Faut du, Faut du gel. Peut-être avec du gel into Fury, il y a peut-être moyen, mais. Voilà, c'est trop violent. C'est pas faute d'avoir un très bon match-up, mais à un moment, il faut aussi que ce soit raisonnable, quoi. Voleur, on sait que c'est le meilleur deck de la méta. On sait que ce sera nerfé. Après, soit on joue au jeu, soit on arrête d'y jouer. Si on veut y jouer, il faut pouvoir battre Voleur. Donc, c'est pour ça que ce deck existe. Entre autres, après, vous voyez, il a des bons match contre d'autres decks. On a battu Druid Rant, on a battu Druid Agro. On va être bien contre plein plein de decks. Et c'est vrai qu'à un moment, il faut aussi pas faire des trucs comme ça. quoi. Enfin Là, euh, il joue à Yu-Gi-Oh le gars. Enfin, le, le voleur, typiquement, quand il joue à Yu-Gi-Oh, on ne peut pas gagner. Nous, il a des 3000-3000 nous, on a des 4-4 pour 4. quoi. Là, je ne rage pas. Hein. J'explique en plus. C'est vrai qu'on pourrait dire que je rage sur le deck. Mais franchement, moi ça m'est un peu égal parce que je joue en général les decks qui gagnent. Donc... Euh, Typiquement, s'il n'y a pas de nerf euh, début janvier pour me qualifier au Master Tour, je joue, je joue voleur quoi. Donc c'est pas trop dérangeant, mais c'est juste que bah, j'essaye quand même euh, de par mon métier et de par le contact que j'ai avec vous sur YouTube ou via, via YouTube via Twitch de me mettre à votre place. Et c'est vrai que quand on joue beaucoup et qu'on pas forcément envie de jouer, enfin, on n'a pas forcément envie de jouer pour gagner. C'est vrai que moi je joue pour gagner, mais la majorité des gens ils jouent. Parce qu'ils ont envie de découvrir un deck, de, de jouer leur propre deck aussi, ça arrive encore. Bah, c'est vrai que voilà, tu te prends ça, quel que soit ton deck, tu vas perdre. En plus là, on a vraiment un deck counter et on perd dans cette situation, c'est bah, c'est pas logique quoi. Mais bon, il y avait quand même des moyens de gagner sur Fury, je pourrais peut-être envisager un truc. Mais bon, derrière l'invincible qui te qui te met un petit coup derrière la tête quoi. Voilà, bon, on a sûrement gagné double poste. Même si on n'a pas de main C'est trop trop trop trop chiant Faut juste arriver à curver un petit peu Un tout petit truc derrière Mais j'avoue que Non là c'était trop Là c'est cimetière Là c'est brise plus le 2-2 Plus cimetière plus le T4 plus... Non mais Non Alors, je dis non Franchement je dis non hein. Je dis non non ça ne doit pas exister ça Dans aucune méta Il y a eu un. Dans aucun aucune méta de tous les jeux En vrai non c'est Pas vrai. Parce que il y a encore pas si longtemps que ça, il y avait le démoniste quête qui trichait avec la mana et qui pouvait te buter T5. Qui était vraiment stupide. On n'a rien à faire. Enfin, C'est crade avec un deck comme ça, mais bon. Peut-être mono -raid, en fait. En face. Je joue une créa, s'il te plaît, man. Mono-vert. Ah oh non Monover, il aurait fait un truc même. Mon corps c'est pas bien là maintenant On aurait bien fait de le faire euh, en tempo le Double corps on aurait été bien content tiens Ça fait pas innervation Crasse hein. voleur quoi ce voleur quoi Ils vont le nerfer il va prendre cher dans sa gueule hein. Pardonnez le langage mais il va prendre cher dans sa gueule le voleur hein. J'espère qu'ils vont pas toucher au druide <rire> Ils vont forcément toucher Audrey. Ils vont toucher à Guf, je pense. Ils vont le passer à 6 mana, peut-être. 6 mana ou mon, mon nerf de 12, capé à 12 Genre, tu peux plus faire 20 mana, tu fais 12, tu t'arrêtes à 12. C'est déjà énorme, hein. Franchement, jouer à 12 quand l'adversaire joue à 10, c'est énorme, hein. Les autres decks, ils peuvent pas faire Bran plus. Hasta l'heure. Bran, tiens. pas mal ça ouais, Il faut des cadavres quoi Il faut des cadavres On en aura avec ces deux qui vont mourir bah, Bon pas forcément avec Bran hein, pour le coup Ça marchera même pas avec Bran mais C'est une bonne carte ça quand même mais Le reste c'était des armes franchement je m'en fous un peu Hasta luego Il l'a eu Oh, c'est un menu rouge s'il joue Panda. Ouais. Ah, c'est bien ça. Bon. C'est vraiment rien là. C'est absolument ubuesque. Avec un deck comme ça, vous imaginez, avec autant de, de cartes qui font piocher. C'est assez, assez ubuesque. Ça fait partie du jeu. On a quand même un deck qui génère beaucoup de value. Hein. Le match-up, il est vraiment 50-50, je pense. Même s'il si a un peu de heal, il a pas tant de heal que ça non plus. Là, c'est bien parce que ce bran, il va vraiment bien proc. Ouais, le match-up est à peu près 50-50. Bah De toute façon, les, les mono, à part le mono vert qui, pour le coup, est un deck très explosif, qui va plutôt essayer de contrer le deck voleur, essayer de contrer les decks comme ça... Et pour le coup, contre, euh, je pense, contre deck bleu et contre... Contre deck rouge, en tout cas, c'est compliqué parce qu'il y a des A.O.E. Mais contre bleu, on a ça, quoi. Ça, c'est sûrement la meilleure carte du jeu à l'heure actuelle. Ouais, relou, hein. Relou, le garçon. Euh, Est-ce qu'il faut faire la Wyrm bah, Je pense que c'est quand même important de mettre un peu de dégâts dans le visage de l'adversaire. Il faut quand même grignoter. Après, il y a ce Bran. Est-ce qu'on joue à l'agro Est-ce qu'on joue à la value Là, on est derrière en value, mais le moindre Bran va tout changer. Le problème, c'est que si on joue pas à l'aggro, ça risque de faire un match de 40 minutes. On a vraiment envie de jouer un, un match de 40 minutes Dans ce cas-là, on pourrait concede maintenant. En fait, il y a un moyen de gagner. Après... Le but c'est de vous proposer des match-ups aussi mais c'est vrai que des match 40 minutes c'est pas très sexy pour Hearthstone. Donc je pense qu'il y a un moyen de gagner clairement avec ce Bran. Genre Bran est le moindre carte de value où on peut vraiment générer des choses. Mais en même temps, ça va être long quoi. Ah, ça ça, ça, ça, ça c'est pas mal parce que ça peut accélérer un peu le match c'est ce qu'on veut. C'est très bien ça. Le que nous avons encore à Techniquement, le point de soleil, il est vraiment sexy, je pense. Fight ça ou je vais face. Fight ça je crois. Bah, le puits de soleil je pense qu'il est pas mal. Bon je prends un peu de dégâts. Mais ce qui est bien ça accélère le match. C'est ce qu'il fallait. Hein. On veut que ça accélère. On veut que ça accélère. Je pense qu'on a perdu ici. On a perdu. Euh... Ouais ce Mograine fait qu'il y a une, une cloque. Et vu qu'on n'a pas pris la tempo à notre compte, vous voyez on a eu trop de tours vides. C'est dommage parce qu'on était vraiment bien avec ce double poste. Le moindre, franchement c'est con, mais la moindre carte un peu. Le moindre baron, enfin tout en vrai. Baron, Winter, Vizière, euh, euh, Scorpid, Lady, Teacher, Tassarian, toutes ces cartes-là. Elles, ont permis, elles, elles, elles auraient permis de rentrer un peu de dégâts Et de jouer tempo Et en fait lui il joue défensif Nous on joue tempo Là on a l'impression qu'on joue contrôle tous les deux Alors que notre deck il est pas contrôle Il est tempo contrôle D'où Et c'est ça qui fait que lui contre mono Contre voleur il a 0% Alors que nous on a 90 quoi Parce qu'on a dans notre, dans notre Dans notre archétype on a tempo Lui il a pas tempo Et il faut tempo pour euh, battre voleur Oh sérieux ça va être rigolo ça après la question c'est est-ce qu'il y a moyen de gagner quand même c'est vraiment beau hein, ce qu'on fait là pas sûr en vrai ah ça reste beau, j'ai déjà dit. Ouais. <rire> ah je sais pas, Il hein. y a vraiment moyen, on a du heal. On prend que 3, c'est vraiment ridicule, 3 par tour. Hein. Je pense qu'il y a moyen, hein. Ah oh, c'est chiant ça. Ah oh, les, les, les meilleures cartes en plus. Voilà pourquoi on a sûrement perdu. Je pense qu'on a perdu. Ça ça fait piocher, ça ça fait piocher. Très fort ça. Très très fort. pioche d'abord. Ça. On ferait pas ça. Là on attaque si jamais ça le chope. En fait je vais aller face là, je m'en fous de mes PV. Donc ici je vais pouvoir, il a deux d'attaque. Vous voyez, je vais vraiment aller full face là. Et puis euh, advienne que pourra. Nous nos points de vie vraiment on s'en fout, surtout avec cette peste dévorante. deck il met pas de dégâts en fait. Donc euh, Soit on gagne vraiment à la value avec ce... Ouais. Okay. ok. Très bien. Donc là on a la fury qui est super forte. Qui va le, qui va le défoncer. On n'a pas Fury, c'est un peu complexe. Ok. Et point Fury. Bon, on fait ça déjà. On met deux à l'adversaire, on pioche. Ça me paraît cool. On a, oh, on a pas l'étal. Hein. On a beaucoup en vrai. Hein. On va faire ça, c'est gourmand. Ah super. Ça, ça, ça. Bah, techniquement, on a 25, on a repris le board. Alors, il est à 40, il est un peu haut. Je dois reconnaître. Je dois reconnaître que c'est quand même chaud parce qu'il est haut en PV. Mais à un moment, il a plus de heal. Hein. À un moment, il aura plus de heal et. et bon, il a beaucoup de cartes en main. C'est un poil relou. Ouais, le mono-red, typiquement, le mono-rouge, c'est peut-être le deck le plus contrôle du jeu. Et évidemment, et. C'est pour ça qu'on. C'est, comment dire. Il y a en ce moment, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un peu deux affrontements sur Twitter. Alors ça reste de l'affrontement Hurstonien, donc ça reste cordial et c'est de l'affrontement de Gentleman. Mais il y a des affrontements entre ceux qui militent pour des nerfs sur des cartes contrôle, sur des cartes qui pourraient pourrir le jeu. Genre des trucs vraiment lents qui pourraient amener la fameuse méta prêtre, euh, ou, vous voyez, ou prêtre land quoi, ou que des decks contrôle, des prêtres, des monos rouges, et en fait que des matchs de 40-50 minutes, qui ne seraient pas bons pour le jeu je pense vraiment. Après il y a les modérés, moi je suis un modéré typiquement euh, Et voilà, et l'autre école c'est Bannir les trucs trop agressifs Les voleurs, les... Euh, même pas Guf hein, genre vraiment le, le Le voleur, tout ce qui gagne vite Tout ce qui fait des games rapides Le vole, euh, ouais, voleur Aldagonie, voleur Miracle, etc Et t'as vraiment Ces deux affrontements là Moi je pense qu'il faut Que, que l'un et l'autre c'est pas bon quoi Il faut pas des, des decks trop contrôle Parce qu'il en faut pas trop dans la méta Attendez je parle, je parle mais... Ah ça hein de rien. Et il est roi à 21 le gars. Vous voyez Et, euh... Et donc oui, il y a vraiment ces deux écoles de. Faut, ba... faut pas qu'il y ait des decks, euh, on va dire. Enfin, en fait, c'est pas forcément aggro, c'est des decks qui trichent avec la mana. Donc oui, le Guf il passe un petit peu aussi. Euh... Euh... Il est aussi critiqué. Mais voilà, faut pas de decks soit qui trichent avec la mana, soit trop énervés. Et en même temps, il faut pas non plus des decks trop lents. Euh. Moi je pense qu'il faut juste pas de deck trop fort en fait. Il faut juste pas de deck trop fort de manière générale parce que tu vois un chasseur face certes c'est très très agressif mais quand même même t'as toujours des trucs t'as toujours des counters. Au pire tu fais un deck tu, tu montes que des AOE et tu vas le battre. On oh, était pas si mal en vrai. Bah si on a une fury il y a moyen. On a trois tours quoi. Après s'il a pas de heal on a gagné hein, je pense. Avec fury là et une un peu de carte de pioche. Euh... Bien essayé Batman Citanel, tiens, Bon oh, GG De euh, toute façon elle était compliquée cette partie Mais vous voyez à la fin il est à 21 on a, Là on a une dizaine de, de dégâts ça, ça, ça peut aller vite Mais vous voyez on a manqué le tour 3, tour 4, tour 5, tour 6 quoi En vrai Le si, tour 6 on a eu notre créa 5-5 Mais bon on a loupé 3 tours quand même hein. Tour 3, 4, 5 C'est beaucoup hein C'est beaucoup On va faire une petite dernière Parce que le deck est cool quand même J'aimerais bien jouer contre un voleur pour vous montrer que M call matchup est très bon. Mais euh... d'ailleurs on va jouer contre voleur tiens. On va faire ça. On va jouer contre voleur. remarque ça aurait pu être un voleur paladin ça n'existe pas. Quoi que si ça peut exister. Le bon paladin c'est free win. Hein. Tout ce qui est pas top meta c'est free win. Hein. Boom. Bon si je joue pas contre un voleur là ça dépend. Druide, on veut pas. Voleur on veut. Euh... Ah bah voilà. Bah voleur en vrai c'est 60% de la méta donc euh, c'est sûr qu'on allait croiser au moins un voleur sur 3 games. Ok doki. Il... On a cette fureur. Après c'est un peu lent. J'ai pas forcément envie de la garder. Les gagnons agressivement pour avoir un petit T2. Genre un poste. Okay. On peut faire sa T1. Ça va grignoter. C'est con mais ça va grignoter. C'est clairement pas choquant de faire finir les T1. Ça doit être un d'agonie. vois pas l'intérêt de faire une rune forge maintenant. Chaque dégât est bon à prendre dans ce match-up. Hein. Je crois qu'on va scorpider au prochain tour. Ensuite épée. Ou alors épée maintenant, elle a 3 stacks, elle met 6. Et sachant que derrière on a rune forge. Je crois qu'épée est mieux que ça. Ouais, je crois qu'épée est mieux. L'épée est pas mal L'épée est pas mal Le scorpion ce sera après Pour euh, récupérer soit une, soit une furie Soit un petit truc de gel Pour tenir un tour De toute façon on sait qu'à un moment Il va jouer des grosses créas Là il va jouer ses ghouls Alors ah là là C'est toujours cimetière ou quoi C'est très cool C'est très cool Ça va face hein. boom ouais, il est déjà à 23 c'est ce qu'on est censé faire bon là il va mettre des trucs mais on est à 40 donc il ne tue pas en deux attaques en général il lui en faut 3 nous dans trois tours on l'aura puni hein, je pense oh il joue ça attends mais c'est trop bizarre ce qu'il a fait Yes. pas trop pourquoi il a prep prep Si on tue ça il y a plein plein de goules hein. <rire> On va le geler on peut juste le geler si on veut qu'on va juste le geler après c'est pas très grave s'il y a les ghouls dans l'absolu ça, ça va face ouais on va juste le geler lui mettre 5 on attaquait avec notre arme ouais. Vous voyez là il fait une sortie, bon après là il fait une sortie moyenne mais ça empêche que là même s'il y a plein plein de ghouls maintenant, genre même s'il si met un million de ghouls maintenant on a gagné quoi, on a trop de dégâts et vous voyez on a juste grignoté ce qu'il faut. Hein. Franchement le deck il a tellement de burst. Je vous dis hein le gars il a eu, je crois qu'il a... Il a perdu aucun, enfin je crois, euh, ouais je crois que c'est ça, oh, il a perdu contre aucun voleur hein, avec ce deck et il joue en top légende hein. On a gagné là. Votre âme Franchement je vais tout droit. Je réfléchis pas. On a gagné. Ok. C'est nice hein. Je vais même en refaire une autre. Je vais même en refaire une autre. En espérant... Euh, Prendre encore voleur qui est très probable pour vous remontrer parce que là finalement on a fait un contre voleur même si la première game elle est même si la, la game qu'on a joué contre voleur tout à l'heure elle est ubuesque ça empêche qu'elle peut exister et on peut quand même gagner j'aimerais bien que jouer contre voleur et qu'il me fasse une très belle sortie et que nous on en fasse une également bah, ça c'est 100% contre démoniste parce qu'on a un deck burst on a du gel démoniste peut pas exister contre nous j'ai ça avec beaucoup d'arrogance en plus hein. <rire> Ok Allez voleur voleur Druid Druid ouais, on s'en moque On a vu que c'était free win aussi <rire> Tout est free win évidemment 100% de win rate avec ce deck Allez on essaye une dernière fois et sinon, on resterait une autre, une autre dernière fois. Mais par contre, pas cinq fois. Pas exagéré. Bon. Dernière. Après, on arrête. C'est bon, quoi. Après, on arrête. Dernière. Allez, voleur, voleur, voleur. Please. Bon, faut pas faire ce que je fais, hein, parce que sinon vous allez pas monter votre rang, vous. Pour <rire> le coup. Donc faites pas ça. Là, je le fais parce que euh, les gens de maintenant c'est assez facile, mais en bien même. Et puis bon. Le tryhard commence en janvier, n'oubliez pas. Allez, let's go Nice C'est voleur. Comment je le sais, je le sais pas. Mais j'imagine. Bon, franchement, une dernière fois. Une dernière. Sérieux, donnez-moi un voleur Please. Y a que ça dans la méta, mais y a que ça Vous voulez pas gagner, en fait mes adversaires ne veulent pas gagner. Quel est l'intérêt d'être diamant pour pas vouloir gagner Sérieux, t'es diamant, tu veux gagner, tu joues voleur Et tu passes légende, et après en légende, là, tu peux commencer à, à jouer ton petit deck maison. De toute façon, le niveau il est plus faible en légende qu'en diamant. Il jouait pas cette classe, euh, elle a déjà une semaine, elle est vieille maintenant. <rire> enfin Alors Sérieux, je crois que je suis le seul joueur au monde sur 6 games à ne pas croiser zéro voleur. Hein. C'est une, une game sur deux. Deux games sur 3 Minimum. Maintenant, c'est maintenant. Je danse bien ou pas Pff, Allez Sérieux, Bob Please Je suis très énervé là. Allez, euh, sérieux. Ah bah voilà, ok. Non, sérieux, 1 sur 7, c'est pas possible. Ça, Personne ne veut gagner dans ce jeu ou quoi Les gens, ils jouent des decks comme ça, ils, ils sont contents. Non, mais non, il faut gagner. Il faut, peu... faut un peu gagner, zut. On va garder cette main parce que Runeforge T1 c'est cool. Runeforge T1 c'est plutôt cool, on n'a pas de T1 dans le deck. Donc Runeforge c'est vraiment pas mal. Ça permet d'avoir l'arme à 3 par exemple. Je que, que je vous... peux curver T3 ou... Okay. L'arme à 1. Ça reste bien. Il faut des armes, hein, c'est ce qui rentre les dégâts dans ce match-up. C'est ce qui améliore le match-up. Hein. Ok. Je connais ça, je connais. Il a gardé toute sa main, ça va être intéressant. Il peut dag, trade là-dedans, et nous on aura brisos plus Messagers, donc c'est une bonne draw ça. C'est vraiment ce qu'on va faire. Là souvent il va pas piécer euh, Cimetière, il va souvent dag. En moins vraiment d'avoir la sortie du siècle, il fait pièce Cimetière et il part en combo, mais je pense qu'il va juste dag et aller chercher la 2-2. C'est un bon play pour lui en soi. Moi j'ai souvent juste DT3. Là, j'ai une combinaison T2 plus T1, donc c'est chouette. Après, il peut développer le 2-2, porte des ombres. Je ne pas que ce soit bon, là. Pêche, porte des ombres. Et why not Et why not Il va faire le trade. Je pense que ça a du sens. Là, il pré shot Il va pas trade. Bah, écoutez. pas très grave. Hein. Messagère, ça... Ça va là-dedans et ça va face. Et on va pas trade nous, évidemment. Hein. Aucun sens de trade. Ouais, déjà 26. C'est con, mais c'est important. C'est con, mais c'est important. Faut pas qu'il ait les ghouls maintenant. Cimetière, très bien. Baron, très bien. Je crois vipère. Trade ça. Face, face. Il est à 20. Je pense que c'est ok avec cette fureur. Après il faut tenir.. Ouais, remarque, on a ça. Hein. Au pire on fait. Si on pioche pas de sort, on fait ça. Comme ça on est sûr de faire sa T6. Sa T6 c'est win instant. Lui il peut essayer de nous setup un létal sur T7. Ouais remarque non, c'est sur mon Ouais. Je pense que c'est bon. Il peut être chiant et s'il fait les acolytes. Voilà. Après ça en fait que deux, ah deux c'est beaucoup quand même, remarquez. Ouais ça c'est incroyable. Ah peut-être on fait try d'abord. Ça c'est pas mal. En gros on va faire ça. Et on va juste geler ça pas gelé le tuer en fait ouais j'aime bien ça j'aime bien ça on va copier double fureur du worm fait vraiment win donc là on a 20 je pense qu'il faut enfin faut... le but c'est d'arriver à 20 à distance et 20 à distance je pense qu'on l'aura ça c'est pas un truc mort hein. c'est pas un mort vivant ça Ardente écraser votre maîtresse. Je vais vous, de gênes. Je vais vous je jouer l'arme, je pense. On lui met juste un gel dans le visage pour éviter de prendre l'arme. Je pense que c'est censé. Juste une arme. Juste ça pour. Ou alors on fait double corps pour euh, Institutrice. Je pense pas. J'ai pas envie que ça, ça meure. En fait. Pour qu'il ait une 5-8. J'ai envie de continuer à aller face avec l'arme. Ouais, là on, là, on sait qu'on a gagné par exemple. C'est un setup, vous voyez. C'est un setup, il peut plus comeback Et il le sait. 18 c'est trop bas. En fait même 26 c'est trop bas. Même s'il était à 30 ici il perdait. Vous Comme ça je vais un peu plus loin dans l'explication et dans le raisonnement. Même là à 30 PV il a perdu. Donc, il faut bien quand même qu'il y ait des défauts. Le défaut du deck c'est qu'il a... il démarre à 30 life et il a pas de PV quoi. Bon là on peut plus tuer euh... On est obligé de tuer à distance, mais c'est pas très grave. On faire ça. Garde ça, si jamais j'ai des dégâts des sorts. Ou un mana flottant. voyez, oui, un mana flottant, je l'utilise pour ça, par exemple, le prochain tour. Ah, ça fait des beaux bébés, hein. Des beaux baby. En vrai, on peut faire ça. Autant faire scorpide. Ça, c'est pas ouf. Hein. Deux zombies taunt. Ah ouais, quoi que, hein. Ouais c'est lui, c'est pas mal comme ça. Pas maintenant je pense. Après on peut le faire presque maintenant. Hein. On gèle ça, on fait ça, c'est cool. Hein. Je pense que ça a peut-être plus de sens et on garde ça pour euh, plus tard. Pas contre cette idée, même si c'est bizarre. Franchement, je suis pas contre cette idée. C'est un peu bizarre, mais. En fait, on gagne du temps. Les 13 life, on les aura à un moment. Il faut juste deux cartes de dégâts. Deux cartes de dégâts, on peut les avoir avec ça. Prochain tour, on peut juste faire. J'ai envie de garder mes corps, parce que les corps, c'est des... Des... des dégâts potentiels avec Finlay aussi. Oui. Donc, faut pas être trop pressé là. Faut vraiment pas être trop pressé. Dans son deck, il n'y a pas le... le DK à 5. Donc il peut pas genre gagner des, des 5, 5 d'armure quoi. Ouais ça c'est pas mal, c'est comme un, une fureur ici vu que t'es à 26. D'ailleurs j'aurais même, même pas obligé de faire fureur quand il y avait deux engences, j'aurais pu accepter de prendre 35. C'est clairement jouable, et peut-être juste mettre du board à ce moment-là, c'était sûrement un meilleur play. Je pense j'ai fait une petite erreur là, mais je... pas, pas vraiment pas d'impact, on était trop devant. On est trop devant. Oh, C'est bien, il a pris un PV. Il a pris deux life. deux dégâts. Ok. Pas try it back. Remarque. Ouais, je sais pas en vrai hein, peut-être j'ai envie de faire institutrice hein. il y a souvent des dégâts avec institutrice ouais même ça ça a l'air mieux Ça, enfin, c'est sûr que ça donne la win hein. franchement Finlay c'est sûr que ça donne la win hein. ouais bon là on a vraiment beaucoup de dégâts mais il y a tout qui nous, faut, qui nous fait gagner quoi. il y a tellement de dégâts Bon, vidéo un peu longue, mais j'avais vraiment envie de vous, vous vraiment vous montrer plus que, un, plus que deux matchs contre voleurs. Et c'est vraiment le deck qui, qui écrase voleur pour le coup. Et vous voyez, contre d'autres decks, c'est très intéressant. Donc c'est vraiment une super liste. Bon bref, vidéo un peu longue, j'en suis désolé. Merci à tous, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde